Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Vous vous en êtes peut-être rendu compte, ne serait-ce qu'à l'intro de la vidéo. Vous avez pu voir que j'ai euh, deux intros et effectivement c'est une, une introduction de ma chaîne ici, euh, Unity euh, pour les nuls, et une autre qui est info tuto. Alors pourquoi Parce que cette vidéo est un peu un, un crossover à la manière des séries américaines, euh, c'est-à-dire que ben, on va ici, je vais pouvoir vous parler de deux choses. Alors je ne sais pas si ça va plaire au plus grand nombre, Donc en tout cas si ça ne vous intéresse pas, bon ben, voilà, mais en tout cas un sujet qui va en intéresser quand même plus d'un pour ceux qui sont euh, en fait euh, qui font de l'Arduino et qui s'y intéressent. Donc ici on va utiliser Unity pour piloter l'Arduino par le biais du port série. Alors, faut savoir que pour ceux qui veulent se mettre à l'Arduino euh, bah, j'ai des playlists sur l'autre chaîne, donc allez-y, je mettrai un lien de toute façon, il y aura le lien dans l'article et il y aura aussi toutes les ressources, le code Unity, le projet complet et aussi le code Arduino. Alors euh, pour ceux qui veulent se mettre à Unity, bah, allez sur cette chaîne aussi, vous allez voir qu'il y a des playlists pour apprendre et débuter avec Unity sachant qu'Unity est quand même un peu plus difficile à prendre en main que l'Arduino euh, ceci dit, il faut vous concentrer essentiellement sur tout ce qui est interface, les boutons utilisateurs et le code de base en séchant. Sharp. Alors, un Arduino euh, se code euh, avec du C++ et euh, ici, Unity utilise du C Alors, comment on va opérer Déjà, on va démarrer par la partie Arduino. Donc, j'ouvre l'IDE Arduino. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle Arduino, c'est gratuit. Et évidemment, on code euh, là-dedans avec du C++. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai ici un Arduino Nano sur sa plaque d'essai avec un simple branchement une petite LED jaune qui est éteinte pour le moment avec une résistance entre deux pour pas risquer de griller ma LED et euh, ici on peut voir que euh, bah, je fais passer le courant en fait 5 volts euh, depuis la brosse la broche pardon de l'Arduino Nano Digital 2 euh, et donc ici elle est à l'état éteinte donc la LED est éteinte et évidemment ici vous avez euh, la GND sur le fil noir donc c'est un branchement très classique je ne vais pas le détailler c'est vraiment pour ceux qui font de l'Arduino euh, la base de chez base et j'ai fait exprès de faire quelque chose de très simple pour ceux qui veulent donc au niveau du code qu'on va téléverser à l'intérieur de l'Arduino, pour mon cas c'est déjà fait, euh, ici on va déclarer une constante de type integer qui va être ma LED qui va être égale à euh, 2. Alors pourquoi 2 Parce que justement cette LED que vous voyez là est alimentée par le biais du port digital 2 de mon Arduino Nano. Ensuite euh, je l'ai connecté au port digital 2 int, donc un type, euh, une variable de type int qui va être état et qui va stocker la valeur 0 dans, dans un premier temps. Ensuite, on va passer à la méthode setup. Alors la méthode setup euh, dans Arduino, c'est la même chose si on fait le parallèle avec Unity que la méthode start. Donc elle se lance au démarrage et donc on s'en sert ici pour initialiser euh, les euh, digital pins. Donc en l'occurrence ici, pin mode, on utilise la commande pin mode, le numéro du port digital qui est 2 ici, ma LED, et en sortie, output. Ensuite, on initialise notre port série qui va être euh, donc euh, réglé sur 9600 bauds, donc « serial.begin ». Et entre parenthèses, le nombre de votes. Ensuite, on a la méthode loop. Alors là, c'est très similaire en c -Sharp avec Unity. Ça va passer C'est une boucle. Évidemment, c'est moins rapide euh, qu'un ordinateur. Mais euh, en tout cas, le microcontrôleur fait ici des boucles. Et c'est ce qui nous intéresse parce que ça nous permet d'interagir avec. Donc ensuite, on va simplement, euh, grâce à une condition et serial.aviable, aviable, pardon, bon, je ne sais pas pourquoi je prononce ça bizarrement. Euh, S'il y a des données dedans, eh ben, on va récupérer toutes ces données dans eta. Donc eta égale quoi Serial.read. Donc, on stocke le contenu euh, de, de ce qui arrive dans, dans le port série, dans la console, on va dire, quelque part, dans, dans, dans la console série. Donc, ce qui rentre dans la variable état. et on vérifie dans la foutée, dans la foulée, si état est égal à 1. Si c'est le cas, eh ben, je prends ici ma commande digital write. Je choisis le port digital, en l'occurrence ma LED, ici, qui est le port 2, et je le passe à l'état Lao. Ça voudra dire que si j'envoie 1 à l'Arduino, j'éteins ma LED. Sinon, si la variable, et j'ai mis un else, il fait pas un else tout court, c'est-à-dire que si la, la, la variable, état, de ce qu'on a reçu n'est pas égal à 1, et s'il est égal à 2, bah tout simplement, ici, je mets l'état height à ma, à ma broche digitale, ce qui va envoyer du 5 volts, ce qui va allumer ma LED. Donc voilà, on a compris que ici pour que ça fonctionne, je vais d'ailleurs ouvrir tout de suite la console, donc la console sur le COM5, on peut voir que si maintenant j'envoie 2, euh, je devrais, si je ne dis pas de bêtises, allumer ma LED, ce qui est le cas, et si j'envoie ici 1, j'éteins ma LED, voilà, donc on peut faire ça très longtemps, voilà, et évidemment si j'envoie 3, rien ne se passe, 2, j'allume, 1, j'éteins. Donc voilà, euh, le comportement qu'on attend maintenant, c'est plutôt que de saisir ça. On va d'ailleurs, alors conseil, n'oubliez pas de fermer le port COM et même à la rigueur de fermer l'IDE Arduino. Euh, vous en avez plus besoin euh, une fois que c'est téléversé dedans. Euh, et surtout, si vous ouvrez le port série, il ne va pas être libre, donc Unity aura un problème. Alors maintenant, on va aller voir dans Unity comment ça se passe. Alors comment ça se passe euh, Encore une fois, quelque chose de assez simple. Une scène, un canvas. Alors là, je peux pas détailler, ça prendrait trop de temps. Donc pour ceux vraiment qui viennent du monde Arduino et qui veulent aller plus loin avec Unity, allez voir mes cours euh, qui sont euh, disponibles en lien. Vous allez voir qu'il y a des, des, vraiment des, des vidéos qui sont axées que pour l'interface et pour débuter avec le C-Sharp. Si vous comprenez bien le C++ ou que vous êtes à l'aise avec ça, vous n'aurez pas beaucoup de soucis à vous y mettre. En tout cas, ça peut être assez intéressant parce qu'Unity est multiplateforme. Donc cette appli ici, je vais l'utiliser sur le PC en version PC, Mac, Linux, mais je peux changer. Et ceux qui connaissent Unity le savent. Très facilement euh, compiler cette, euh, cette application pour qu'elle soit euh, exécutable sur un, un Android ou même sur iOS ou même d'autres plateformes. Donc ça peut être assez intéressant parce qu'il suffit de coupler maintenant l'Arduino Uno ici avec euh, un module Bluetooth euh, ou un module Wi-Fi ou un module Ethernet et le, le connecter au réseau. Et de cette manière, vous allez communiquer avec lui par le biais de votre application, que ce soit en Wi-Fi, en Bluetooth. Euh, de toute façon, ça passera par le port série. Si vous avez déjà un petit peu regardé comment ça fonctionne au niveau de l'Arduino, les modules Bluetooth et Wi-Fi, ça passe par le port série. Donc de toute façon, euh, ça fonctionnera. Euh, ici, j'aurai le câble, mais c'est exactement la même chose. Donc ça permet vraiment euh, de faire une interface pour euh, faire de l'IoT. Euh, donc voilà. Alors c'est parti. Donc l'interface très simple, très sobre deux boutons texte, bouton off, bouton on, ça vous en doutez bien, à l'intérieur d'un canvas euh, voilà, donc j'ai créé ici un script c'est ça qui va nous intéresser qui est euh, Arduino que j'ai posé ici sur l'objet canvas qu'on peut retrouver ici alors la première chose à faire fait que vous allez devoir aller ici au niveau de Field, Build Setting, donc Build Setting, pardon, je dis toujours à l'envers, euh, et que ce soit sur n'importe quelle plateforme, vous allez devoir aller au niveau du player setting et vérifier que vous avez bien ici mis API compatibility level à .net 2.0 et non pas. Par défaut, subset, par défaut vous allez avoir celui-là, et si vous avez celui-là, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir importer euh, dans le code la bibliothèque pour utiliser le port série, donc on met en net net.2 donc une fois que c'est fait, on referme on crée un nouveau script. Ce script, moi, il est ici, Arduino. Je vais l'exécuter et le voir avec vous. On va pas le créer ensemble. Je l'avais fait d'avance. On va gagner du temps. Donc, on peut voir ici que j'importe la bibliothèque system.io.port. C'est cette fameuse bibliothèque. Si vous n'avez pas changé le... Vous avez laissé en subset euh, au niveau de la pi-level, vous allez, ça n'apparaîtra pas port. Et vous allez avoir des soucis. Vous pourrez donc pas euh, l'utiliser. Donc, la première chose que je fais ici, euh, bah, dans ma classe, c'est déclarer ici une variable de type serial port que j'appelle serial1 voilà parce que je pourrais en avoir plusieurs mais là un en l'occurrence fera l'affaire la méthode start alors la méthode start pour ceux qui viennent du monde arduino euh, bah, c'est tout simplement le, la méthode setup ça a exactement la même fonction ça se lance au démarrage de la scène donc voilà donc qu'est-ce que je fais J'initialise ici dans la variable serial 1 et eh ben, euh, mon mon port série donc par new serial port entre parenthèses très classique Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir besoin bah, Tout simplement deux méthodes publiques qui vont me permettre euh, bah, d'envoyer euh, ces fameux chiffres à l'Arduino. Mais euh, encore une fois, on a décidé de le faire comme ça, mais on pourra envoyer ce qu'on veut. On pourra envoyer des, du texte, on pourrait vraiment faire ce qu'on veut. Donc public void, pour déclarer que c'est une méthode publique, comme ça elle sera accessible depuis les boutons. Je vais vous montrer ensuite comment on fait. Je l'appelle ledOn. Alors là, il va falloir tout euh, initialiser, pas mal de, de paramètres au niveau de votre port série. Donc déjà, le port name, ici, comme 5 vous avez pu voir que mon Arduino fonctionne sur le code 5, comme 5 ce sera à caler en fonction euh, de votre Arduino. Vous pourrez aussi faire une interface un peu plus évoluée qui permette à l'utilisateur, non seulement de sélectionner, par exemple, le port COM, avec une liste déroulante tout en le tapant, et en plus de le garder en mémoire, pareil pour tout ce qui est euh, ici, des paramètres qui vont suivre. Mais là, je l'ai défini à chaque fois par souci de simplicité. Donc, serial1.parity, la parité, on va mettre 9. Parity.on point, non, égal point, parity point non. Ensuite le baud rate eh ben 9600 on l'a vu Data bits 8 par défaut c'est toujours ça Et ici les stop bits ben Ça va être ici 1 Ensuite la première chose qu'on fait serial 1open j'ouvre en fait mon port série Je lui envoie Serial1.write et je lui envoie le chiffre 2 Alors là c'est sous forme de chaîne de caractère Peu importe, l'Arduino lui va le récupérer Et le prendra en tant que integer. Et je referme dans la foulée Proprement euh, mon port série Évidemment, euh, bah, pour faire la deuxième méthode, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, j'en vois un, hein, évidemment, c'est la même chose. Alors, j'aurais pu simplifier tout ça en faisant même une fonction pour ne pas à chaque fois devoir me retaper ça. Mais là, c'était pour vous montrer euh, vraiment et par souci de simplicité. Donc, une fois que ce script euh, est terminé et est enregistré, bah, vous retournez au niveau d'Unity, évidemment. Et là, au niveau du bouton, par exemple, ici si le bouton « off », je vais ici à droite dans l'inspecteur, je vais dans l'événement de clics. S'il n'y en a pas, je fais un petit « plus euh, ». D'ailleurs, je vais le faire avec vous, ce sera plus simple. Je fais un petit « plus ». Ici, ça attend un objet, c'est-à-dire, euh, moi, je veux aller exécuter euh, la méthode publique que j'ai créée dans mon script ici « Arduino ». Mais où il est ben, Il est sur un objet, il est sur le « canvas ». Donc, je prends le « canvas » et je le glisse dépose ici. Et du coup, ici, dans la petite liste déroulante où il y a « no function », je vais avoir mon script qui apparaît. Et en plus, je vais avoir ici mes deux méthodes publiques qui apparaissent parce que je les ai déclarées justement en public. Donc ici, je suis sur le bouton « off », donc je choisis la méthode « LED off ». Évidemment, si on sélectionne le deuxième bouton, on a fait exactement la même chose. Alors maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est si ça fonctionne. Donc, on va tout de suite lancer notre scène. Et là, si je lance, je clique sur le bouton « on », la LED jaune devrait s'allumer. Et voilà, on peut voir que ça fonctionne. Donc, c'est assez, euh, vous voyez, simple d'utilisation. Si je clique sur « Off », évidemment, elle s'éteint. Pourquoi Tout simplement parce que j'envoie, euh, ben ici, euh, la valeur attendue, euh, c'est-à-dire 2 de mémoire, et ici, j'envoie 1. Donc, euh, l'Arduino traite l'information par le biais du port sérieux. Donc, vous voyez que c'est pas compliqué. Hein, il suffit d'utiliser ce script est euh, franchement relativement simple alors évidemment euh, pour ceux qui font de l'arduino vous, vous doutez bien qu'il faut il euh, bah, ya deux parties à coder il y a votre partie euh, arduino mais ça c'est assez logique de toute façon si vous mettez un module bluetooth ou autre vous serez de toute façon obligé de gérer les entrées euh, si vous voulez commander euh, quel que soit même si votre arduino fait par exemple la domotique euh, il faudra gérer les, les, les informations d'entrée ou s'il utilise un clavier donc là il faudra coder ça de la partie arduino et ensuite vous occupez tout simplement d'interface au niveau de Unity. alors c'est pas le plus compliqué parce que l'interface n'envoie que, que sur des des boutons des chiffres ou autre après ça peut être un peu plus complexe si vous utilisez des sliders des joysticks mais tout ça est faisable très facilement faisable avec unity voilà donc j'espère bah, que ce petit euh, tuto va vous plaire parce que c'est vrai que c'est deux mondes complètement différents donc si évidemment euh, vous faites que Unity et que vous ne vous intéressez pas du tout à l'Arduino ça va peut-être pas vous brancher donc auquel cas je le comprendrai, en tout cas moi je tenais à faire cette petite aparté parce que il n'y a pas tant de vidéos que ça qui traite euh, d'Unity et d'Arduino et euh, ça peut vraiment être très complémentaire parce qu'Unity encore une fois est un moteur physique qui permet de qui est multiplateforme, qui permet de développer des jeux, alors des applications on peut mais c'est pas son but premier en tout cas c'est peut-être pas forcément le plus adapté mais là pour de l'Arduino si vous voulez vous créer votre petite interface et que vous maîtrisez déjà un peu Unity ou inversement si vous voulez euh, aller euh, faire de l'Arduino bon, vous savez que vous allez pouvoir encore en tout cas utiliser Unity, il y a un lien possible entre les deux voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Euh, et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye